Les activistes du Irak dans le collimateur de la justice. Élection au Maroc, quand Macri évoque la malédiction palestinienne. Les activistes du Irak dans le collimateur de la justice. En 2019, l'histoire politique de l'Algérie a basculé avec la chute du régime Bouteflika. Ce dernier... Après avoir passé plusieurs décennies au pouvoir voulait rebeloter pour un autre mandat. C'est alors que le peuple algérien s'élevait comme un seul homme pour dire non. Pendant plusieurs jours, les Algériens ont arpenté les rues du pays pour demander à Abdelaziz Bouteflika de quitter le pouvoir, c'est ainsi qu'est né le mouvement spontané du Irak. Le Irak rassemblait toutes les composantes de la société. Ce mouvement social de contestation a pesé de tout son poids pour contraindre Bouteflika à renoncer à son projet de se maintenir au pouvoir. Après le départ de Bouteflika, le Irak est resté en veille pour exiger une refondation totale de toute la classe politique. Dès lors, chaque vendredi, il y avait des marches qui étaient organisées pour réclamer un véritable changement. L'élection d'Abdelmajid Aboune à la présidence algérienne n'a rien changé. Les irakistes le considèrent comme une relique de l'herbe Bouteflika. Les contestations se sont enchaînées, et il y a eu des échauffourées avec les forces de l'ordre. Le Irak, bête noire du régime. Les autorités sécuritaires ont pris la décision d'encadrer les manifestations et désormais, il fallait avoir une autorisation spéciale pour pouvoir battre le pavé. Les irakistes ont bravé cette nouvelle réglementation, chose qui a conduit à plusieurs interpellations. Beaucoup de militants du Irak furent déférés en prison. Entre temps, quelques-uns d'entre eux ont recouvré la liberté suite à une série de grâces présidentielles. Cependant, ces derniers jours, il ressort que plusieurs militants du Irak font l'objet d'arrestations dans plusieurs zones du pays. Selon les organisations de défense des droits de l'homme, cette situation est intolérable. Ces organisations ne cessent de se mobiliser pour la libération des irakistes et de tous les détenus d'opinion. Un des avocats du Irak a livré ceci, les arrestations ne se sont pas arrêtées depuis plus de deux ans, et il n'y a rien qui indique que le régime a l'intention de revenir à la normale. Tout adversaire politique qui dérangerait le régime risquera d'être accusé, à tort, de terrorisme, au nom du MAC et de Rachad, alors qu'il n'a aucun lien avec ces derniers. Élection au Maroc, quand Macri évoque la malédiction palestinienne, les islamistes au Maroc ont fait face aujourd'hui à un échec cuisant après l'annonce des résultats provisoires des élections législatives. Profitant de cette occasion, Abderazak Makri, chef du MSP, a fustigé, Saad Eddin Otmani, le chef du gouvernement sortant et premier homme au PJD, parti de la justice et du développement marocain. Le PJD, d'obédience islamiste, qui était au pouvoir, est, passé, D'après les résultats provisoires des élections législatives marocaines, 225 sièges au Parlement à seulement 12, ce qui a poussé Abderazak Makri, lui aussi d'obédience islamiste, à évoquer une malédiction palestinienne. Une politique ésotérique C'est via un tweet que le chef du MSP a fustigé celui du PJD, deux partis censés militer sous la même bannière, celle d'un islamisme modéré et proche du pouvoir. Ce rapprochement n'a pas empêché Macri de publier un tweet incendiaire, dans lequel il a reproché au PJD sa normalisation avec Israël. Dans un langage plus proche de l'ésotérisme que de la politique. Abderazak Macri écrit ce matin sur son compte Twitter, la malédiction de la Palestine s'abat sur el et sur le PJD au Maroc, et d'ajouter que cela est la preuve que ce n'est pas avec les concessions faites au détriment des principes qu'il risque d'être accepté par les régimes corrompus et traîtres ni par l'Occident. Selon Macri, une défaite par fraude électorale, est meilleure qu'une défaite humiliante dans le giron de la corruption et de la traîtrise? Pour le chef du MSP, les Israéliens combattent les islamistes pour leurs principes, alors si ces derniers sont abandonnés d'une manière ou d'une autre, Israël va en finir avec les partis islamistes. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.